Bonjour à toi cher spectateur amateur de grosses bastons et de bastons qui durent très longtemps, puisqu'on va parler d'un sacré morceau, un morceau qui dure tout de même 2h50, le chapitre 4 des aventures de John Wick, toujours réalisé par Chad Stahelski. Et alors l'histoire, bah, on reprend ensuite aux trois. Euh, donc euh, John veut toujours se racheter, veut toujours avoir sa liberté. Il cherche un moyen, ce moyen va lui être servi sur un plateau lorsqu'un certain Marquis, euh, non content d'avoir démantelé le Continental, va également chercher à assassiner le plus vite possible John Wick et se débarrasser de lui. Mais bien évidemment, ce n'est pas au goût de John qui va tout faire pour essayer de survivre et cela... Aux quatre coins du monde, littéralement, puisque nous allons le suivre à Osaka, à Berlin et à Paris. Et pour en parler avec moi, bah, mon acolyte de John Wick 3, comment vas-tu FX Très bien, la famille est La main. famille, la famille, toujours <rire> la famille. Toujours, <rire> toujours la, la famille, famille. putain, <rire> c'est un même ce truc, ça ne fait que durer entre nous, c'est pas possible. Il y a, il y a... On ne fait même plus exprès au niveau d'un moment, c'est la euh, non, bah oui, John Wick 4, donc film très attendu suite au succès immense du 3 et surtout au fait que la saga John Wick s'est imposée depuis maintenant de nombreuses années, depuis quasiment 10 ans. Je crois que le premier de John Wick date de 2013. mais. Euh... 2011, je sais plus ah, Peut-être bien mais c'est enfin c'est hallucinant de voir comment cette saga elle perdure comment cette comment cet univers ce personnage qui à la base sonnait un peu comme une blague lorsque la première bande annonce est sortie parce que mine de rien il faut rappeler qu'à la base c'est quand même l'histoire d'un mec qui va buter la mafia russe parce qu'on lui a buté son chien. Il s'avérait que c'était plus, euh, et clairement la saga a démontré au fur et à mesure une vraie créativité et surtout un profond respect pour le cinéma d'action. Euh, ce quatrième volet donc était très attendu parce que non seulement on retrouvait le personnage dans un contexte où encore une fois c'est lui contre le monde, mais une fois n'est pas coutume, c'était un peu partout dans le monde, et en plus de cela, et ben, le film avait tout de même ce morceau d'être 2h50 d'action non-stop. Ce oui. qui à la fois pouvait sembler être une sacrée limite et en même temps une jolie promesse. Genre, regardez, ça va être trop fun, mais peut-être que ça va être un poil long. Contexte placé, mon chat Affix, qu'as-tu pensé de ce chapitre 4 Défi relevé avec brio, je pense. Ça, ça fait ce que ça fait avec une maestra euh, identique au précédent film. On a toujours C'est ce, la même chose, c'est se ce concentrer d'action. Ils ont réussi à le faire sur 2h50, une quatrième fois. Et 2h50, c'est vraiment très long. Et euh, ça ne s'essouffle pas. Une cinquième fois, euh, ça me paraît complètement. à chaque fois, on va se dire, mais non. Oui, c'est ça, final, à chaque fois, euh, on s'y arrive. Mais on se dit, euh, là quand même, la prochaine, ça va être compliqué. Donc là, vraiment, le film... Euh, il arrive à remplir ses 2h50, ce qui est un bel exploit en soi. Mmh. Ça reste long. Moi, c'est le petit défaut quand même que je pointerais, c'est que c'est fun. Mais c'est long. Mais on avait déjà cette limite-là qu'on avait déjà un peu posée devant le 3 qui durait 2h20, qui était déjà tout de même un sacré format, parce que, il faut rappeler, le premier durait 1h45, le deuxième durait 2h10, le troisième 2h20, et là, quand ils ont annoncé que le quatrième durait 2h50, moi je me suis dit, oh, ça va peut-être être un poil longué, parce que, on va pas se mentir, John Wick, même si c'est fun, même si c'est décomplexé, même si c'est extrêmement divertissant, ça reste un truc qui tient sur un timbre en termes de scénar et en termes de dramaturgie. C'est-à-dire que c'est juste un mec qui veut racheter sa liberté après avoir foutu le bordel. Je trouve que... Ils ont réussi, enfin, ils ont réussi. L'histoire, tiens, on va dire qu'on est sur la feuille A4 maintenant. Je oui, mais je vais être gentil mais... avec toi, la feuille A5, quand même. C'est pas non vrai. plus si vous ça. C'est beaucoup d'archétypes, mais je trouve que dans cet univers, ils ont, ils ont fait le choix de la sobriété sur mmh. ça. Alors c'est très décomplexé sur d'autres, euh, et ça va très loin dans d'autres domaines, mais en termes de dramaturgie, effectivement, ça a choisi la sobriété. Alors plutôt que d'inventer des milliards de noms, etc., on reste sur des concepts simples. Et par contre, visuellement, on déploie une vraie créativité, en, ouais, une vraie mentivité. Et euh, tout, tout se fait dans la Corée, tout se fait dans euh, effectivement... Le, la en fait, la profondeur que les personnages n'ont pas quand ils parlent, forcément, ils vont l'avoir dans leurs actes. Exactement. Et du, coup, ça, du coup, ça se marie bien. Mmh. Belle. Enfin, c'est vrai que c'est long 2h50, mais belle, belle prouesse quand euh, même, bon même d'avoir réussi à ouais. tenir comme ça. Ouais. C'est assez impressionnant, surtout que bah, le type il, est, il, est pas, il a fait que ça en fait, je crois. Chad bah à la base, c'est un grand chorégraphe ouais. d'action qui a bossé avec Kinurif sur énormément de films, notamment ouais. Matrix. Euh, mais au-delà de ça en fait, oui Chad Stileski de son côté n'a fait que John Wick, contrairement à David Leitch avec qui il avait co-réalisé le premier John Wick qui depuis a fait Deadpool 2, euh, a fait Bullet Train, euh, a fait Atomic Blonde, enfin il a proposé des choses très différentes tout en restant dans le genre de l'action. C'est vrai que Chad Stileski, son délire ça a été John Wick, ça a toujours été John Wick, et ce qui est intéressant c'est de voir à quel point sa créativité visuelle ne se ressent que beaucoup plus par rapport à un David Leitch qui lui préfère avoir des univers très fournis et n'arrive pas forcément derrière plus Allier. que ça à créer de l'action. C'est limite une... l'inverse. Ouais, c'est C'est-à-dire qu'on a un, un, un qui va être très conventionnel, très sobre dans l'histoire, mais qui n'est finalement qu'un outil pour nous montrer, en fait, euh, pour nous dire et si tu mets une armure au méchant dans John Wick, et si tu leur mets des vestes en Kevlar qui peuvent se mettre devant le visage, <rire> et ça. si tu leur donnes des katanas, des arcs, voilà. Tandis que l'autre, c'est plutôt l'inverse et ça va plutôt être conventionnel sur l'action. Mais je vais essayer de vous montrer des univers différents. Exactement. Que là, on a un seul univers, et c'est peut-être ça qui a matché autant avec les gens, je pense aussi. Un univers simple, sobre, et par contre, euh, une, une explosion de saveurs, je pense qu'on peut ah, le bien. dire. Hein. Euh... Complètement. complètement. Même si le film, bon, je, je t'ai fait rigoler l'expression, mais je trouve que c'est quand même les pieds dans les charentaises à la maison. <rire> c'est John Wick 4, c'est la suite de John Wick 3. Ça ne, c'est pas fondamentalement neuf. C'est même pas du tout neuf, pas du tout neuf. Mais, ça, mais, ça, mais marche. ça marche Ça marche. Et quelle générosité Exactement. Je te propose qu'on passe à l'écriture, Bon, ouais. ça va être rapide, vous vous en doutez, Allez, au niveau de la là. profondeur. <rire> non mais clairement, parce qu'on est sur les mêmes scénaristes que le 3, donc Sheaton et Michael Finch, euh, d'après les personnages donc, de Derek Kolstad. Euh, le scénar, en fait, ne va rien réinventer de nouveau, on va dire qu'on est sur la pure continuité, donc comme le disait très bien FX du 3, c'est-à-dire que vraiment la logique est de, encore une fois, avoir une course contre la montre pour John Wick qui va cette fois essayer de trouver un moyen de se racheter une liberté donc l'objectif c'est juste vous partez des caniveaux littéralement, des égouts, ouais. et l'objectif c'est de monter jusqu'au Sacré-Cœur de Paris voilà, c'est littéralement l'objectif qu'a John Wick dans ce film, donc il y a pas plus que ça en fait de nouveauté ou de puissance dramatique en fait J'irais même plus loin, je trouve que les dialogues parfois c'est un petit peu... Ah bah c'est cheesy hein C'est cheesy, mais ça pourrait être cheesy mais ça colle à 100% Alors des fois c'est le cas oui puis il y a d'autres moments où c'est Bon, c'est pas incroyable En fait c'est le grand défaut qu'a la saga John Wick Mais qu'elle a toujours eu en fait C'est un parti pris, ouais, C'est ouais. un parti pris Mais c'est un parti pris qui montre très rapidement ses limites Lorsque les dialogues durent trop longtemps et le souci, c'est que sur un film de 2h50, vous vous doutez bien qu'on n'est pas sur 2h50 d'action non-stop. On a deux bonnes heures d'action non-stop, claire et net. On a 50 minutes de développement, ou en tout cas de contextualisation de l'ensemble de l'action. Et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Ça marche par exemple dans la construction de certains personnages. On pense par exemple à Kane, on pense à personne, ce sont des personnages qui ont une vraie puissance parce que on sent que les scénaristes ont envie d'amener du contexte autour d'eux pour qu'il y ait un charisme qui se dégage de leur ouais. prestance. Ouais et oui. que du coup on ressent quelque chose. Mais derrière, c'est vrai que dès qu'on s'attarde sur le développement d'un certain contexte, on va dire, euh, j'en sais rien, mais par exemple le relationnel que pourrait entretenir Kane et le marquis, et généralement, euh, ouais, j'ai ta fille. Euh, et tu, et pourquoi t'as ma fille euh, J'en sais rien, mais j'ai oui. ta fille. Alors, ça, c'est euh... vrai qu'il euh, y, y a des trucs qui sont passés quand même pas mal. Euh, puis des fois, tu as envie de leur dire, euh, bah, dis juste non, en fait. <rire> bon, rentre chez toi, quoi. Oui, c'est ça. Ou, ou alors, effectivement, même si parfois, ça confine au génie, le ta gueule qui vient de nulle part. Ah, bah, ça, c'est. Et là, euh... tu fais, oui, bien sûr. Bien <rire> sûr, il y a, y, a, y a plein de méchants qui meurent aux quatre coins du monde. Le seul qui sera proche bon violent c'est <rire> les Français. Avec. <rire> Oh ta Oh connard, <rire> oh, connard. <rire> Genre quand tu sais qu il sait qu'il va mourir il dit D'accord, mais bon, connard quand même <rire> Non ça vraiment... Euh... Ben, après voilà, je pense que... mais Moi, moi je le souligne parce qu'il faut... On va être honnête, quoi. Il y a, il y a ce... je dirais même pas que c'est un souci C'est vrai que c'est... Tu es très bien défini, c'est un parti pris Qui trouve ses limites, et voilà on arrive au quatrième Et tu fais bon... Les one-liners ça va y aller 5 minutes mais... Euh... Bah, en fait le, le truc c'est que autant on en serait On va dire au premier ou au deuxième euh, On pourrait se dire, ah c'est fun tu vois, genre dans le premier, ça fonctionnait, enfin les grands monologues des Russes en mode euh, « Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait, tu as mis Baba Yaga en connerre. » Tu sais ce que c'est Baba Yaga <rire> C'est un mec dit... il est capable de rentrer chez toi et de te péter la gueule en deux secondes. Et tu sais. c'est là où en fait, tu la surprise fraîche du parti pris un peu dé détonnant. Et c'est au quatrième film, c'est les Charentes, quoi. Ah bah c'est ça, bien, donc... Les punchlines euh... en mode, euh, tu dois euh, racheter ta, ta vie à John Wick, euh, mec, c'est la troisième fois qu'il rachète, laissez-le, oui, oui, quoi. c'est ça, non, mais oui, le... il y a un moment il faut le laisser tranquille et lui dire, rentre chez toi, on sait que tu peux tous nous péter la gueule, on a compris, Arrête, rentre à la maison, tout va bien se passer. Je trouve vraiment que 40 millions grand max, oui. c'est pas cher payé quand même les mecs. C est c est quand payé le mec. C'est pas cher payé pour un gars qui, quand même, est capable de littéralement péter la gueule du monde entier. Ouais, Alors puis quand tu vois la, la thune du mec, comment il est dans l'opulence. Alors je trouve que l'esthétique du film est incroyable. Ah, bah ça, on en parlera ensuite dans la mise en scène, mais le vrai. choix des décors, le contexte, tout ça, il y a un truc. Euh, pff, je pense qu'on a fait le tour, je propose ouais. qu'on spoile très rapidement parce que c'est important je pense de mettre les points sur les i quant à ce qu'est ce film réellement Le timecode est juste là parce que indéniablement c'est la fin C'est une conclusion C'est terminé parce que moi j'avais entendu parler qu'il planchait potentiellement sur un John Wick 5 Il s'avère que ça n'est pas le cas Ou ça va être encore plus cheesy du coup Ouais ou que... ça va être encore plus cheesy Pourquoi, et j'espère en fait, que ça, ça sera pas, pas le cas Parce que là on est clairement sur du Logan quoi C'est clairement le personnage a fait son chemin et il retrouve sa liberté il meurt. C'est ça. Il d'ailleurs il le tease un petit peu. D'ailleurs il le tease plein de fois dans le film. Oui. Ce qui dit. Euh, tu voudrais quoi sur ta pierre tombale Un euh, moi. C'est ça. Il y avait d'autres trucs en mode de euh, façon tu ne ta liberté que dans la mort. Bah, il ceux qui, de trois fois, ceux voilà. qui cherchent la mort trouvent la vie et ceux qui cherchent la vie trouvent la mort. Enfin c'est à partir de euh, monde... C'est celle-là où je me suis dit <rire> sais, genre tu peux tromper une personne. On peut tromper <rire> <une> personne. <rire> Ah bah mais de toute façon le film a plein de, de oui. one-liners comme ça mais clairement le film a pour véhicule principal d'amener John Wick vers sa fin oui. ce qui est une idée intéressante en, parce en que se honnêtement... tout ses potes au passage. en ce le... se tous ses pas au passage mais ça remet bien en exergue le personnage en fait ce que je trouve très intelligent c'est que ça n'est jamais un personnage qui a réellement cherché à répandre la mort à partir du moment où il a repris sa retraite c'est juste que la mort s'est mise sur son chemin et qu'en fait depuis il ne cherche qu'une seule chose c'est se frayer un ouais, chemin ouais. au travers de la mort c'est ce qui est très intelligemment fait je trouve et c'est peut-être la vraie grande réussite en termes d'écriture autour du personnage de John c'est d'en faire littéralement euh, une... Euh, ça y est j'ai perdu... un fossoyeur dans un univers où il n'a pas envie de l'être mmh. il a littéralement accroché sa fosse mais tout le monde ils vont le lui demande dans... de la ressortir et en plus ils vont le pousser dans ses limites parce qu'on voit qu'il y a des moments où il n'a pas envie et du coup les mecs vont s'acharner sur lui, il va prendre tarif et après il va dire voilà, stop quoi. Ah ben bah, j'ai un... jamais vu aussi fatigué, hein. enfin ouais. autant il y a plein de gens, enfin j'en discutais, mais autant c'est vrai, dans le 1, c'est pas le cas. Il est pas fatigué, il pète la forme, il déboîte tout le monde. Dans le 2, il est très efficace, mais on sent quand même que ça commence à ah, pêcher. Oui. Dans le 3, tu voyais que euh, ça commençait à être laborieux. Là le 4, sérieusement, c'est papy week quoi. Il y a des moments où vraiment tu sens qu'il y va, il le fait. Mais euh, s'il mais... avait moyen de prendre sa respiration deux secondes, il le ferait quoi. Mais si pouvait. ça colle bien avec l'acteur, Kinyuriv, euh, qui n'a plus 20 ans en fait. Quoi. Bah, qui a 62 ans. <rire> il les fait pas en fait. Il les fait ça, pas du il tout. Les fait <rire> il pas, fait mais le personnage, il, il sait qu'il les a en fait. Ouais. Et, euh, et ouais, donc tu, tu fais laisser le vivre. Mais c'est ce fait. qui est bien fait par rapport à d'autres stars qui des fois ont tendance à vouloir un petit peu se voiler la face par rapport à ça. Moi, là, je là ça, au moins, Martin il y a vraiment... Bruce, par exemple, qui est euh, ah, oui. éternel, tu vois, presque dans ses films. Mais qui a le même âge en plus que Kinyuriv, je crois en plus. Mais vraiment, pour le coup, là, il y a vraiment ce respect à la fois de l'acteur. On l'évoquera Ensuite, mais du personnage avant tout. Le personnage est vieux, le personnage est vieillissant, Quand le personnage le est sur la fin. Monter l'escalier à la fin, tu fais oh, mais laissez-le, tu sais, oui. c'est le même des Simpson mais il est déjà mort, laissez-le. Ton, ton, ton, ton, ton <rire> Ah ouais, en plus, il y a, y a une, une exagération quoi, euh, on est dans la générosité, mais même dans la douleur en fait. Ah, même dans la douleur, c'est généreux ce film, c'est hallucinant. Ah, ouais, ouais, ouais mais donc ouais donc on est sur la fin une fin plutôt intelligemment menée je trouve ça n'est pas euh... bon, classique hein, mais. oui euh... c'est classique mais ça passe bien mais tout ouais, comme ça, ça passait bien pour Logan je, je relis beaucoup les films parce que je trouve qu'il y a ce même euh, jeu de ce personnage est sur le point de crever parce que dans Logan, il y avait cette même idée de vouloir amener le personnage dans un tranchement où il n'a plus toute sa force, où il n'a plus toute sa puissance. Ou bon, la vieillit, en fait. Oui, mais bon, là, on va pas se mentir, John Wick, à côté, euh, tu mets Logan et John Wick l'un en face de l'autre. Euh, John Wick, qui te défonce Logan euh, unanimement, oui, oui, je oui. pense, au vu de la résistance de mais John une, Wick. Mais c'est une thématique qui revient, ouais, c'est il, il est La thématique amusure, de en fait. du personnage ouais, usé, est quoi. Il est, il, est en, il est en fin de parcours, en fait. Pas Exactement. forcément en fin de vie, mais par contre... Le baba yaga, c'est terminé. C'est terminé. Il ne veut oui. plus faire ça. C'est plus il le c'est Même s'il si, se relève de tout. Hein. Ah oui, il se relève euh... de tout. Oui, il se, il, se fait, il se fait shooter par trois bagnoles d'affilée. Ça l'empêche pas de continuer à courir avec, avec grâce. mais... Euh... C'est chute où, où la nuque, tu sens qu'elle pète sur un truc. Oui, c'est ça. Elle, toi, devrait, pas... elle devrait péter. Devait... Mais pas lui. Et puis t'entends un vieux. <rire> oui, <c 'est rire> il est est atterrit, il est bien aplati et se relève en mode. « Ah putain, il faut retourner, tu <rire> vois là quoi !» Moi je trouve que c'est un archétype maintenant et Mais c'est presque mais... de la comédie en fait, c'est presque du slapstick, c'est vraiment euh, le personnage, il s'en ouais. prend plein la gueule mais il continue à se relever. Et Tout il le monde reste... en prend plein la gueule d'ailleurs. Ouais. Euh... Ah oui, mais les autres ils crèvent, lui non, lui, <rire> lui non. C'est peut-être le peut plus grand brio problème, de l'écriture, ouais. mais c'est... Ouais. En termes de mise en scène, euh, bah, comme on l'évoquait, Chad Stileski, donc c'est un mec qui aime John Wick, qu'il aime profondément, il y a même d'ailleurs des jeux autour du fait qu'il y a une bromance entre Kinu Reeves et Chad Stavisky parce que les mecs sont sur la même longueur d'onde pour tout. Euh, ça se ressent, parce que je trouve visuellement le film, encore une fois on est dans cette optique de, de continuité esthétique. Le premier était extrêmement noir, le deuxième commençait un petit peu à amener de la couleur mais ça restait très baroque dans les décors et dans la manière de structurer le film visuellement. Le troisième, tu l'as très bien trouvé, c'était Néon, littéralement le Néon le film. Parce qu'il y avait des néons tout le temps, il y avait des lumières hyper flashy, et là, c'est un peu de tout, oui. mais a, ouvertement. Il y a un jeu sur les ombres aussi dans celui-là. Complètement. Euh... Ah, ça va être la guerre, pouf, on éteint les lumières, on allume des lumières rouges ou des machins ouvertes un petit peu. Et, euh, ça, en fait, selon l'arène, chaque arène, parce qu'encore une fois, John Wick... C'est presque un jeu vidéo, hein, mais c'est pensé comme, je oh oui. pense, euh, c'est des arènes avec des combats, avec des armes particulières que tu trouves. Tout à et fait. Chacune a son style, chacune a sa colorimétrie. Euh, le tout est soudé par, une, par, un, bah, par le fait justement que c'est moins néon et que c'est plus, entre guillemets, euh, bah, c'est toutes les couleurs en fait, mais c'est vraiment ouais. moins néon, quoi. Et, mais par contre, avec toujours, euh, je trouve encore plus que les précédents, un contraste euh, euh, très, très propre. Hein. Moi, je trouve que ça rend très, très bien. Ça, ça donne une identité, en fait, euh, commune à tout le film, alors qu'on passe vraiment, ça vrai, par... Euh, Quasiment dans les quatre coins du monde, tu même un petit peu de désert. Quoi. Donc, oui, euh... c'est ça, enfin, on commence dans le désert, on enchaîne avec Osaka, on continue à Berlin, on revient un petit peu à New York et on termine par Paris. Donc à partir de ce moment-là, tu peux te faire plaisir en termes de colorimétrie, en termes de style. Sûr, ouais. Tu as littéralement euh, 4-5 esthétiques différentes. Tu as l'esthétique du désert qui rappelle forcément une partie du 3, ouais. euh, tu as l'esthétique d'Osaka qui rappelle forcément une énorme partie du 3, euh, tu as la thématique Berlin qui, moi, me rappelle beaucoup le 1 dans le sens ouais. où c'est vraiment beaucoup de vieilles maisons et des choses comme ça et tu as Paris qui a un petit peu cet élément hybride où on aurait l'impression de retrouver le baroque du 2 dans certains décors qui étaient vraiment impressionnants dans le 2 et en même temps ce côté euh, très nuancé, très, très, très coloré tout en étant sobre je trouve que c'est ça en fait qui traduit la partie à Paris c'est qu'il y a vraiment des scènes où tu as un très beau travail de lumière c'est chic c'est chic oui, non, mais clairement sans, et sans mauvais, sans, sans mauvais oui. jeu de mots autour de la capitale mais vraiment il y a ce côté sobre élégant, contrasté, nuancé et tu le disais, il y a quand même beaucoup de plans où on a l'impression que c'est que des effets spéciaux alors que je pense que c'est juste le travail de la lumière oui. qui est ah dans bah, le jeu des effets spéciaux. Je ne voy, je voyais pas ça parce que pour moi c'est un monde un peu surréaliste. D'ailleurs il n'y a pas de police, il y a pas y a pas de il a, a même pas de panique en fait. Non euh... non mais si les gens ils voient des d'autres gens se faire buter autour d'eux, enfin je suis désolé mais à partir du moment où un tu un as Ainsi va la vie, je presque Ah bah là, de là ouais, oui milieu. putain si va la vie parce que là <rire> euh, quand tu vois que autour de l'arc de triomphe tout le monde continue de tourner alors que visiblement il y a l'air d'y avoir quand même une sacrée baston au milieu voilà ça. dans une boîte de nuit quand tout le monde se pète la gueule les gens continuent Oh non ils mais c'est trop bien, on s'en danse Ils bien, attendent 20-25 ou genre que le patron il commence à courir pour dire Non en fait c'était pas normal, c'est pas une attraction C'est pas, pas une attraction, attraction. <rire> pourquoi il y a le boss qui est en train de se faire péter la gueule Je sais pas, mais continue de danser, ah, la musique non, elle est... est trop bien, vas-y C'est <rire> même sur le... Sur le... Sur l'Arc le, le, de Triomphe, on a l'impression que les voitures accidentées sont enlevées parce qu'ils font le tour plusieurs fois en plus oui, en fréquent, et ils les enlèvent bien sûr Et, euh, et d'ailleurs je pense que le, le, le, la, les voitures euh, parisiennes font quasiment autant de dégâts que les armeufs Oh oui <rire> Oh oui C'est impressionnant, impressionnant Mais encore une fois, on revient sur ce que j'évoquais un petit peu avant, il y a cet effet de comédie slapstick qui ouais. vient vraiment mmh. amener les personnages à se faire culbuter dans tous les sens, et à littéralement en prendre, mais... Plein la gueule C'est ça. Mais alors, plein la gueule pour notre plus grand plaisir. Littéralement, si on devait définir le film, ça serait défouloir le film. Là. Ah oui, Encore oui. plus que ne l'étaient les précédents, et je trouve. Et je trouve aussi que, et ça va pas être une critique, mais le méchant est de plus en plus caricatural. On oui. avait des mafieux russes, mais quasiment, je ne peux pas dire le bas de l'échelle, mais quand même, euh, voilà, les, les mafieux russes locaux. Dans le 3, je me souviens plus, dans le 2, mais dans le 3. Dans le 2, c'était des Italiens. C'était les... Italiens. Dans le 3, c'est l'envoyé de la grande table. Oui. Et dans le 4, c'est le... le marquis. C'est le marquis. Le marquis avec une euh, de quelque chose. Euh, le, voilà. le marquis de Gravon, qui de Gravon. littéralement possède Paris. C'est oui. à partir du moment où tu peux te taper un petit fringale euh, dans la galerie des, des, des glaces à Versailles. Euh, tu peux, le Louvre, il passe tu, sa vie au voilà, Louvre. Tu ouais. peux te poser dans le Louvre et regarder tranquillement le radeau de la Méduse ou la liberté ah, dans, dans le peuple. J'ai un petit rendez-vous de boulot. Euh, je propose qu'on fasse ça devant le Rado de la oui, c'est voilà, ça, donc, voilà, mais Littéralement, oui. il est dans les plus beaux endroits du monde, et quand il doit faire une petite mise au point par rapport à un duel, c'est le Trocadéro. Euh, du, il, du, il, du, il, il a le choix. Tout en oui, il dit, euh, euh. Non, on a finalement, ce sera un Sacré cœur. Merde, c'est pas ce que j'avais oui, choisi. J'avais choisi le Centre Pompidou. Ah, oh, non, zut, oui, hein. alors, oui, le Centre Pompidou, c'est ouais. incroyable. Moi, je trouve ça. ça... Et... On, euh, juste pour parler de la musique très vite, il y a de retour des thèmes euh, très très euh, connus de John Wick et très adorés sur internet. Euh, petit point pour la France on a Justice quand même. Avec pour, un petit euh... Genesis en mode John Wick Edit, littéralement. Oui, littéralement. Littéralement ça, trop, ça au générique. Dans 3 ans sur YouTube, hein, c'est validé. <rire> ah non, mais ouais. Et puis, bah faut en parler les chorégraphies. Le, le cœur. Le cœur de, du, de la C'est ouais. du, du bonbon. C'est un bonheur, c'est une douceur qui fond sous la langue, c'est un, un plaisir. Parce que littéralement, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça aujourd'hui, hormis peut-être Gareth Evans avec ses Ered. Mais sinon, il n'y a personne qui fait des trucs aussi jouissifs que ça. C'est ça. Il y a une telle maestra, euh, vraiment. Il, il arrive à en placer autant, et il arrive à chaque fois à mettre. Euh, ça, ça reste très je veux dire, conventionnel dans le sens où, dans John Wick, c'est euh, des mafieux, des Yakuza euh, et euh, des soldats. Mais ouais. il arrive à placer, ils arrivent toujours à se démerder pour se traiter dans un coin où il y a un présentoir avec des armes différentes à chaque fois. C'est ça. Euh, John Wick, il a ses quelques finitions. Ou alors dans un lieu où il y a plein d'étages pour faire en sorte qu'il y ait des nuques qui soient potentiellement pétées <rire> avec ça. la hauteur. Ou ça, des maisons ça. qui offrent des opportunités assez géniales de plans zénithaux où tu as des petits hommages à Hotline Miami ou des trucs oui, comme oui, ça. Enfin, ah, oui, oui, oui toujours un chien pour aller chercher les noisettes, enfin c'est voilà, que... a... <rire> <rire> Toujours voilà, ce petit, ce petit mi-chemin entre comédie et pure action ouais. euh, à l'ancienne. Euh, oui, il est vraiment pas sans rire, c'est-à-dire qu'il va pas faire d'humour à proprement parler. Il n'y a même pas de blague en fait. Non, il n'y a pas de, hein. pas de blague, c'est très blague. premier degré. Mais les vannes passent par d'autres choses, passent ça. par des... par du une du physicalité. Quatri... Presque du quatrième, enfin, même pas, hein, du quatrième mur totalement. Avec ouais. ouais. fin avec le mec qui boit c'est bien qu'il fait « Oh putain, qu'est-ce que c'est que c'est mais pour moi vraiment on est dans cette idée voilà de... de, de, de la physique prévaut sur euh, des effets de montage, des, des, des sur-effets de mise en scène. L'intention euh... dépasse le reste. Exactement, exactement. Mais du coup ça rend super bien et ça donne un film qui est juste hallucinant. Et ça lui donne une identité unique à Hollywood. Il y a peu de choses près. Ah je clairement, pense, euh... clairement, clairement, clairement. Euh, casting euh, On parle des anciens On parle de Lawrence Fishburne euh, On parle de Lor Lance Reddick Qui malheureusement nous a quitté il y a à peine quelques jours euh, Le film lui rend un très bel hommage Je trouve. D'ailleurs, ne m'attendais pas à ce que le film ait cette tournure Je ne sais même pas si c'est Non, si ça n'a si pas, si si si. pas été pensé comme si ça Peut-être ont... qu'il ne se sentait pas bien Et qu'il leur a dit qu'il ne pourrait pas continuer Mais en tout cas euh, bah, le film lui rend un très bel hommage Si c'est une coïncidence C'est une coïncidence de l'histoire ouais, bon, Parce que vraiment pour le sortir comme ça mais euh, Puis oui effectivement non, puis de toute façon, le personnage est euh, célébré dans le film à plusieurs reprises. Exactement, donc, euh, exactement. Pour l'acteur, je pense que ça vaut pareil. Ouais, Tout ouais. à fait. Et puis bah, surtout, moi j'ai envie de citer l'excellent Ian McShane qui joue donc Winston, qui est vraiment parfait du début à la fin. Pour les nouvelles gueules, on a Scott Atkins qui joue donc Killa, le baron de Berlin. Je vous laisse la surprise. Je n'en ah dis oui. pas plus. Ah oui. Mais physiquement, le gars en impose. Dans tous les sens du terme. Je, je pense que, à part les anciens qu'on a déjà vus. C'est le personnage le plus charismatique du film. Exactement. Il a une présence incroyable. Ah ouais. Incroyable. Mais le pire, c'est qu'il est bourré de surprise. Donc Avec Shamir Anderson, qui joue donc personne, qui est juste jubilatoire. Le mec a un personnage extrêmement bien fait. Une espèce de, de, de John Wick version vétéran bah, de la guerre. Ouais, enfin, c'est un peu. Moi, je, je trouve que ce personnage-là, il, il y a presque un côté qui tr... Enfin, personnification du. Du du, du du spectateur si tu veux dans ouais. le sens où je euh, oh, fais comme John Wick je fais des ouais, trucs et à la, à la fin il te le dit clairement quoi oh, putain je suis là pour voir comment ça va se passer quoi tu vois non t'es d'accord ok très ouais, bien non non mais complètement il y a Hiroki Sanada qui joue donc le responsable de l'Osaka Shimazu qui oui. est excellent mais Hiroki Sanada c'est un immense acteur moi que j'adore et qui a déjà travaillé à plusieurs reprises avec Kinnu Reeves. Euh, ici c'est vraiment très très bon et puis on a les deux petits derniers qui sont les nouveaux donc Bill casgard qui joue donc le marquis le et de Nien, qui joue donc Kane, et non pas Wang ou Chen, parce que je ne sais plus si c'est un des deux, mais je crois qu'à la base, il était très vénère de Nien, et il voulait pas jouer dedans, parce que je crois qu'à la base, son perso devait s'appeler Wang ou Chen. Et ça l'avait beaucoup énervé, finalement, il s'appelle Kane, ça lui va très bien. Euh, Biscay's Guard a vraiment la gueule de l'emploi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais vraiment, oui, je bah, trouve qu'il est... est... C est... C'est le méchant, enfin... C'est euh, le marquis. Tu, tu, tu, tu, tu sens les, les, les, les, les, les 15 générations euh, de, de, de, <rire> de bourgeois et de, de, de nobles avant lui, tu vois, tu les sens. Ils sont là, ils sont là. Et Danny Yen, euh, je tenais à dire que je trouve que, pour reparser un petit peu, parce que c'est l'acteur mais c'est aussi la chorégraphie, un, le personnage est aveugle et je trouve que c'est absolument bien traité dans le film. Il a, il a presque... Il, il, en fait si les autres sont d'une danse on va dire classique, lui il, il, limite il fait du twist euh, quand, ah, il non, dans, mais... quand il et oh, c'est du génie Donnie Yen a une physicalité extraordinaire il n'avait plus besoin de le prouver il n'aura plus jamais besoin de le prouver, j'ai d'ailleurs hâte de voir euh, Sacra, je crois c'est sa première réalisation qui va sortir en mai en France, ça a l'air d'être dingue mais Donnie Yen est un mec qui a une puissance physique absolument géniale, qui est un chorégraphe de génie, et Tout qui ici retenue, euh... le démontre de manière totale parce que littéralement, si à mon avis il avait quelqu'un pour lui montrer quoi faire en chorégraphie, c'est lui qui a improvisé les trois quarts des trucs et qui a vraiment imposé son style. Parce que vraiment, il y a des scènes, c'est ouf. C'est juste ouf. Quelle, quelle, présence, quelle ouais. présence. Avec euh, le côté, en plus, tu dois Jouer un aveugle crédible. Alors du côté, bah, je prends les trucs à tâtons parce que forcément bah, je suis aveugle, je ne vois pas les choses et que c'est un monde quand même très figé parce que c'est des gens à qui fait. te posent, qui te regardent, qui, qui attendent que tu fasses un truc. Mais même euh, même dans la chorégraphie de la baston, euh... d'ailleurs c'est presque impressionnant, t'as l'impression que l'aveugle va marcher mieux du champ ah, non, de bataille et, et au final hop c'est bon je suis lancé c'est parti. Ah, ouais, c'est ouais. Et dans un style différent des autres. Une Mention bien. spéciale pour les sonnettes. Oui. Et Keanu Reeves. King Reeves. Yeah. Ouais, c'est... Il a, il a sa saga, tu vois, post-2000... Euh... Il a ses sagas, c'est saga, Matrix n'est mais... pas mort, mais, mais, mais... Et, et il a John Wick, parce que, enfin, c'est oh, Et puis c'est surtout, ouais, vraiment, il a sa saga, mais qu a... quasiment qu'à lui, quoi, tu vois, genre, les autres ne sont que des seconds rôles Ah bah, presque, a... oui. Il y a... Sans pour autant voler la vedette aux autres. Non. Et c'est ça la et grande clairvoyance ouais. de, de, de ça, c'est qu'il est John Wick, il est la saga, mais on retient quand même d'autres personnages parce mais... qu'il leur donne, sur un plateau d'argent l'opportunité de briller. Et c'est peut-être la plus grande force de Kinurif, c'est d'être un acteur qui marque autant les esprits tout en étant capable de s'effacer lorsqu'il faut mettre en relief quelqu'un d'autre. Il l'éblouit, mais il ne cache pas les autres. Ça c'est vrai que c'est vraiment parce que on va pas se mentir. Le personnage de John Wick, euh, c'est pas Shakespeare quoi. Il a euh, quatre phrases. D'ailleurs, je pense que j'ai jamais vu un personnage principal avec aussi peu euh, de dialogue. Ah bah, il ne a... parle pas en fait c'est vraiment... C'est les autres Pourquoi ça pensent... sert de parler quand les points ça... et les flingues parlent plus Quand Winston à, à trouver le plan pour toi, ça, <rire> je dire, Et quand Winston a les meilleurs punchlines du monde, c'est à dire que Winston va le voir. Quel il fait magnifique la... lever de le soleil, ça. <rire> espèce de petit con, <rire> il a espèce pas espèce besoin de, de plus. petit con, il n'a pas tiré. Genre, le mec t'explique le, le, le twist à la fin, <rire> incroyable. Mais euh, vraiment, le, le, le il ne parle pas beaucoup. C'est vraiment, genre, vraiment le bah, c'est euh, quasiment, euh, je, alors c'est pas un antagoniste, mais c'est quasiment un monstre de cinéma, tu vois. Tout même titre que l'alien mmh. ou le prédateur. il y a John Wick. Exactement. Du... le Baba Yaga le Baba Yaga on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de ce chapitre 4 de John Wick et il ira dans la collection et de temps en temps je le regarderai en disant ah oh putain c'était quand même vachement bien John Wick quand même jusqu'au bout ils ont bien géré hein. je suis d'accord non non mais vraiment c'est euh, un très bel épisode une belle manière de boucler la boucle c'est un ouais c'est le c'est ce qu'il y avait de meilleur pour le personnage c'est Exactement comme les précédents. Oui. La saga n'a jamais perdu son fil pour réussir à nous embarquer dans ce qu'elle avait envie de nous embarquer. Alors, certes, c'est très réduit en termes de scénar. C'est euh, on... un parti pris, quoi. C'est un parti pris, mais encore une fois, ça peut déranger parce que cette sobriété peut sonner aussi comme un défaut, mais c'est assumé. Et c'est un parti pris euh, qui, qui a des limites, mais qui ne s'essouffle pas. Exactement. Mais Donc, du coup, ça porte le film, et visuellement, chorégraphiquement, artistiquement. Euh, au niveau des acteurs, enfin voilà, ça a des boîtes. Donc John Wick, chapitre 4 de Chad Stileski, vous l'aurez compris, vous avez passé un bon moment. une bonne... C'est long, mais vous avez passé un bon moment. Une bonne proposition de cinéma. Exactement. Merci mon cher affix d'avoir participé service. à cette vidéo. Je sais que tu reviendras très vite pour la famille. La famille. La famille. <rire> et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Salut. Connard. <rire> Espèce... gueule ah, Espèce de pathétique petit, petit con, de prétentieux <rire> petit con.